Alors nous allons vous présenter l'organisation et la concentration des pouvoirs dans le cadre d'un champ politique fermé. Nous allons donc voir les limites du système actuel qui a tendance à centraliser les pouvoirs en haut de la pyramide. Alors en effet, comme première limite, on peut voir que les partis sont structurés en pyramide, ce qui entraîne une concentration des pouvoirs. En l'état actuel, on constate une professionnalisation un personnel vieillissant, mais également que les rênes des partis politiques sont détenus par un tout petit nombre qui décide de tout. Alors le modèle expérimenté par ma voix, c'est le suivant. Ma voix a fait le choix de l'horizontalité et de la décentralisation, ainsi que de l'absence de structure. C'est-à-dire que chacun contribue à sa manière, selon ses envies, sans injonction. Les groupes locaux sont autonomes, sans direction nationale. Il faut bien noter que cela est notamment permis par la force du numérique, qui permet de faire des réunions en ligne et nous coordonner tous ensemble. Comme deuxième limite, nous allons voir l'évincement des personnes engagées sur le terrain au profit des personnes haut placées. Donc, en l'état actuel, dans la droite ligne de ce que vient d'être décrit, la structure pyramidale laisse très peu d'autonomie aux militants sur le terrain. En fait, ils sont juste vus comme une, euh, dans une logique utilitariste et utilisés par la direction des partis. Alors, quel est le modèle expérimenté par ma voix Il s'avère qu'il n'y a pas de militants ou d'adhérents, mais seulement des femmes et des hommes libres de leurs engagements. Chacun est accueilli dans son individualité. Nous sommes tous là pour apprendre et on se met tous au service des autres. Alors, continuons vers la troisième limite qui est l'accumulation des données comme pouvoir. En l'état actuel, dans les parties traditionnels, les données sont la chasse gardée de certains privilégiés au sommet des parties. Le savoir, c'est le pouvoir, et cela permet de constituer des bases de données qui sont vendues ensuite entre candidats ou utilisées pour spammer les citoyens. Alors là encore, on va voir le modèle qui veut et va être expérimenté par ma voix. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel libre, tout est en open source, il n'y a pas de fichiers de données, pas d'analyse statistique, il y a une véritable transparence, une véritable volonté de documenter au maximum l'expérience pour en faire un cadeau comme bien commun citoyen. Alors, on se parle souvent des financements des partis, et c'est vrai qu'en l'état actuel, les financements illégaux sont monnaie courante pour les partis ou les campagnes, avec des abus de biens sociaux euh, notamment. La machine partisane garantit aux gros candidats des moyens importants, tandis que les plus petits s'endettent sur leurs fonds propres. Là encore, ma voix vise un financement collectif, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune dépendance d'influence de personnalités qui seront derrière, et le financement sera totalement transparent, et il, est, il ne sera pas plus conséquent que ce qu'il faut pour pour la campagne.